J'avais pas vu les claquettes depuis tout à l'heure Il a les pieds dans le même état que le scooter On me dégoûte Il y a une meuf qui est repartie du boulot avec une chaise. Incroyable. Là, tu rentabilises ta journée de travail. Hein. Je me permettrai pas parce que les chaises du boulot sont vilaines mais c'est une idée qui est pas complètement con. C'est le Twingo qui fait ce bruit là Et non Peut-être acheter ça moi pour avoir un peu plus de sensation. Par contre apparemment c'est pas livré avec le permis. Hein. ça a touché ça a touché, ah ouais mais la voiture vu comment elle est enfin je sais pas, si l'accident a eu lieu là à l'endroit, la voiture euh, comme une teubée et s'ils ont avancé pour faire le constat, c'est que ça a eu lieu avant voilà franchement euh. Ici tu as une chance sur deux de mourir. Putain. Disons ça. En plus de ça ça pue la mort. t'arrives comme un margoulin mon pote c'est pas bueno ça ça ça me rend fou euh. si tu conduis comme un con libre à toi moi ça m'arrive des fois tu vois j'essaye de limiter mais ça m'arrive et t'évites d'arriver en klaxonnant euh, voilà tu prends des risques t'assumes évidemment que ça va se rabattre à un moment donné Je mets pas des grands coups de klaxon, euh, mec qui conduisent n'importe comment, ils mettent des grands coups de klaxon, ils pensent que ça va suffire. Bah ben non frère. Au contraire, moi quand je suis en voiture, que j'entends le klaxon, oh là là, je fais aucun effort. Je mets pas en danger parce que t'es.. Il y a la responsabilité civile et tout ça, mais.. J'arrange pas du tout. est fluide, hein, si ça se pas une belle douille. Hein. Il est fluide s'il était limité à 45 à l'heure, mais sinon... Hein. <rire> Nothing gonna make me love you. Nothing gonna make me love you. I love you, I love you. Non, non, je vais... Incroyable, ce ZF Putain. Je vais mettre une voile sur le SV. On oh, est beaucoup plus vite sur le périph. Bon allez. Souhaitez-moi bonne chance pour cette transat Jack Vabre Je fais caler. Oh putain, ça me pousse sur le côté. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Attends l'ouverture de visière sans se manger un parpaing Parce que là, n'importe quoi qui peut tomber. Oh, oh c'est là, c'est sur le pont. Oh ça va pousser. Oh la vache, ça vient de la gauche là, ça vient de par là. vache, je l'ai en face presque. Oh Pousse-toi ça va faire un appel d'air on va aller faire un bisou à Moffray là tu vas voir oh yo yo yo, yo il m'enfer mais en plus il y a des il commence à pleuvoir là ça j'ai pas du tout l'impression d'être au milieu de l'Atlantique oh non en vrai j'ai pas l'impression parce que j'ai jamais mis les pieds non. Et aussi parce qu'il y a 3 gouttes et 12 km hors devant, ce qui n'a rien à voir avec les tempêtes maritimes, n'est-ce pas Ouais, oh, fais pas le con oh. vernis, moi. Il y a un moment où le sac vole au milieu de la route, il y a un moment où je passe sur la route, évidemment, c'est le même moment. Je le prends dans la jambe. C'est quand même pas croyable d'avoir aussi peu de chat dans une vie, quoi. Heureusement que je roulais pas, wow, imagine tu roules, il y a ça qui passe en dessous. Oh, mon dieu. Horrible. Bon ben bah voilà, on est arrivé sain et sauf. Oh la vache, c'est ici que ça souffle plus en fait. C'était pas si compliqué que ça la traversée de l'Atlantique. Wow, fais pas le malin, oh, c'est là que ça souffle.